Une nouvelle voiture à ajouter sur Fortnite Les fichiers de l'événement fracture découvert dans les fichiers du jeu Et énormément de cosmétiques gratuits que vous pouvez débloquer maintenant Juste avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir Et n'hésitez pas à vous abonner je tiens à remercier ces personnes qui se sont abonnées dernièrement Si tu veux aussi apparaître dans la prochaine vidéo n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge N'hésite pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos et les lives Je tiens à vous rappeler que samedi le 3 décembre je serai en live pour découvrir l'événement de fin de saison et le lendemain pour découvrir le nouveau chapitre 4 Tu peux aussi me suivre sur Twitter le lien est dans la description Alors les gars j'espère que vous allez bien pour cette vidéo Aujourd'hui on va parler des nouveautés qui sont arrivées dans la mise à jour de ce matin Et là, je vous ai fait un petit résumé de toutes les nouveautés que Fortnite pourrait ajouter ou ajouteront pour le chapitre 4 Et aujourd'hui nous avons eu du nouveau Déjà nous allons parler des cosmétiques qui sont arrivés sur cette mise à jour Il y a quelques packs qui vont bientôt arriver sur le jeu Nous avons le pack de ce skin Femme Souris qui s'affiche maintenant à l'écran Ce skin aura une émote intégrée pour pouvoir se transformer en Souris. Ensuite, les packs Sauver le pack Sauvelment qui s'affiche maintenant à l'écran sera disponible sûrement au lancement du chapitre 4 ou peut-être avant. Ensuite, les gars, avec cette nouvelle mise à jour, nous avons en enfin fait découvert le starter pack de lancement du chapitre 4. Au moins, les gars, nous savons le premier skin qui va arriver dans ce nouveau chapitre. <rire> C'est un bon début, quoi. Et les gars, aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes content de cette dernière mise à jour qui va clôturer le chapitre 3. Ensuite, les gars, aussi, nous avons découvert un nouveau pack d'une pioche qui sera affichée dans l'Epic Games Store ou dans la boutique Fortnite. Je suis pas sûr de cette information, mais cette pioche sera disponible dans l'une des deux boutiques Ensuite les gars Information pour l'événement de fin de saison Un sac à dos sera gratuit Pour tous ceux qui vont assister à l'événement. Ce sac à dos s'appelle tout simplement Fragment du point zéro Ce sac à dos va être offert à tous les joueurs Fortnite Qui vont assister à l'événement Qui se déroulera le 3 décembre à 22h Ensuite les gars Un autre item gratuit Va être offert à toute la communauté C'est tout simplement cet écran changement Qui va être offert à toutes les personnes Qui vont terminer entièrement les quêtes paradis Si vous ne saviez pas La deuxième partie des quêtes paradis Sont enfin disponibles avec cette mise à jour alors vous pouvez maintenant les faire ces quêtes rapportent énormément d'XP et nous avancent dans l'histoire de Fortnite ensuite les gars en l'honneur de la coupe du monde Fortnite vont sortir une nouvelle émote tout simplement un euh, personnage qui tient un foulard avec le pays dont vous allez vouloir supporter nous ne savons pas quand est-ce que ces emotes vont sortir mais quand la coupe du monde va commencer ensuite une autre émote qui est faisable à plusieurs une émote Feu de Camp que je vous mets à l'écran cette emote va pouvoir être euh, faire en solo ou tout simplement vous pouvez interagir et la faire avec d'autres personnes et les gars pour ceux qui possèdent énormément de skins dans la boutique il y a des chances que vous avez reçu des styles supplémentaires pour quelques skins qui sont déjà dans le jeu Normalement vous avez reçu des styles supplémentaires pour quelques skins qui étaient disponibles dans la boutique Ensuite, sur la map, nous avons eu Tilted Tower qui est maintenant renommé Train Towers. Et Train Tower a été tout maintenant touché par le chrome. Et à cause de ça, le clocher de Tilted a, a été suspendu dans les airs. Les gars, par contre, pour cette information, c'est hyper bizarre. Le dirigeable et le bateau pirate se trouvent au même endroit, près de la statue de la fondation. Ça nous semble bizarre que les deux soient positionnés au même endroit, puisque les deux permettent de rota. Si ça aurait été plus pratique de les mettre à différents endroits, comme ça, on pourrait rota un peu partout sur map. Mais voilà Ensuite les gars comme nouvelle arme Nous avons une seule nouvelle arme C'est pas vraiment une arme Mais on a un nouvel item C'est le grappin Un grappin qui va pouvoir vous donner la possibilité de redéployer votre planeur. Est ça, le seul inconvénient avec ce planeur, C'est que le redéploiement de planeur est assez lent Et vous n'avez que 10 charges Même en Fortnite on aurait pu donner au moins 30-25 charges Pour les reconstruire et le construire Et laisser 10 charges pour les modes compétitifs Effectivement maintenant vous pouvez maintenant conduire la Octane dans les modes Battle Royale mais vous pouvez maintenant les remplir avec euh, de l'essence comme toutes les autres voitures et avec l'octobre en bataille royale vous avez aussi de nouveaux défis roquetiques qui sont disponibles euh, maintenant que vous pouvez réaliser pour débloquer de nouvelles variantes pour le skate comme sac à dos et vous pouvez débloquer une pioche si je me trompe pas et aussi un tag je viens me de m'en souvenir ensuite les gars comme leak nous avons eu le leak la découverte du pack encrypté de l'événement de fin de saison ce pack va faire 762 mégas pour vous donner une idée le dernier événement collision qui s'est passé en chapitre 2 saison 2 peser 700 mégas ah, alors cet événement va être euh, un peu plus gros que le dernier événement qu'on a eu euh, sur Fortnite ensuite avec cette mise à jour nous avons eu un nouveau lobby euh, en 3D euh, c'est du chrome qui s'affiche derrière nous euh, nous avons eu une animation aussi qui sera actionnée lorsque vous avez la, vous allez lancer euh, la game pour euh, assister à l'événement, c'est cette animation qui va affi euh, qui va être euh, activée le mode labo de combat a été retiré du jeu mais selon quelques informations il sera remise pour le chapitre 4. Et pourtant, n'hésitez pas aussi à me faire savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle mise à jour. Aussi, je vous invite à activer la cloche des notifications pour être au courant quand je serai en live pour découvrir l'événement de fin de saison et la nouvelle mise à jour. Les gars, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre petit pouce bleu. Si vous voulez suivre toute l'actualité de Fortnite, n'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle que si tu veux passer dans ma prochaine vidéo, comme ces gens-là, n'hésite pas à t'abonner. Et on se donne rendez-vous une... la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était a très bientôt.